Je m'appelle Bernard, fondatrice de l'association OPGM. On parle pour Grand Monde. Et je suis animatrice en gérontologie et également accompagnatrice conseil formée à l'approche Montessori. Et ma mission au quotidien est d'aider à changer le regard sur les troubles cognitifs. C'est vraiment une invitation à chambouler toutes ces idées préconçues sur ces maladies et sur les personnes qui en souffrent et euh, de me permettre aussi de faire la lumière sur des solutions qui existent pour faciliter les aidants dans l'accompagnement de leurs proches. Et l'objectif principal dans l'utilisation de cette approche est de permettre à l'aîné de prendre conscience de ses capacités, de gagner en autonomie et de permettre également aux aidants euh, surtout de leur apporter des outils concrets, pratiques, euh, simples pour leur permettre de comprendre leurs proches et de comprendre leurs réactions. Alors concrètement, nous expliquons aux aidants comment redonner à leurs proches le contrôle de leur vie. Pourquoi leur donner une bonne raison de se réveiller le matin Nous les guidons également dans la création d'un environnement parlant, c'est-à-dire un environnement facile à utiliser pour l'aîné. Comme cela, ça permet à l'aîné de maintenir son autonomie, euh, il va reprendre confiance en lui et vraiment ça va permettre euh, de créer une atmosphère qui soit euh, beaucoup plus détendue, euh, pour, que ce soit pour les nez, que ce soit pour les dents également. Et enfin, parmi les symptômes de la maladie, ce sont les troubles du comportement et de l'humeur qui sont euh, les plus difficiles à gérer et ce sont ceux aussi qui entraînent le plus l'épuisement de les dents. Alors il faut savoir hein, que ces troubles ont toujours une raison, ils ne sont pas une fatalité, ils ont toujours une origine. Alors, nous proposons aux aidants de mener une enquête. Exactement comme un enquêteur, nous mettons en place de, donc avec eux une démarche d'analyse pour leur permettre, en tout cas pour essayer hein, de comprendre ces situations de crise, d'apporter de euh, une explication et surtout de trouver des solutions. Si vous voulez en savoir plus, ben vous pouvez nous contacter euh, par téléphone au 06 90 99 03 80, je répète, 99 03 80, ou bien par mail contact.opgm971.com. Je répète, contact.opgm971.com. À bientôt.